Tombe au sol, le torse pourfendu par cette lame argentée. Je te prends par la main. Au beau milieu de la bataille, les cliquetis d'armes se font entendre. Le temps semble s'arrêter. Tout autour, des hurlements se font entendre. Des masses argentées tombent au sol. Tout devient flou. Ils tombent un par un. Et pourquoi Pour une cause qu'on leur a dictée. Au milieu du champ de bataille, un cercle s'est formé autour de nous, on nous laisse en paix, en pleine guerre. Un nouveau cri se fait entendre, c'est lui. Je n'ai pas encore lâché sa main, il me regarde plein de tristesse. Il essaie d'articuler quelques mots, sans succès. Il ferme doucement les yeux, sa main se dessert de la mienne. C'est donc ça la vie, vivre et mourir, empalé pour une cause qui n'est pas la sienne. Vivre et s'épuiser pour que tout prenne fin. Une profonde tristesse m'envahit. Mon épée est brisée. Je pourrais prendre celle logée dans le torse de ce qui était mon grand frère. Un nouveau crime. Une nouvelle mort. Non. Je ne prendrai plus les armes. Au milieu de la bataille, je me lève. Et je marche. Je marche sans armes au milieu de ce chaos. Juste mon armure. arborée du seau de notre famille. Décoré de morceaux de peau coloré en bleu Une demi-cape sur l'épaule gauche Et j'avance Je traverse les lignes ennemies La détermination dans le regard La tristesse dans le cœur La raison dans l'esprit Je me prends un coup d'épée dans la jambe gauche Je tends à genoux sur le sol Mon armure a amorti le cou Je regarde mon agresseur Un jeune homme La peur se lit sur son visage je me relève doucement. Il me donne un autre coup dans la même jambe. Je retombe un genou à terre. Je le regarde encore. Il ressemble à mon dernier frère, si jeune, si innocent, déjà à la guerre. J'ôte mon casque et me relève. Il essaie de me porter un autre coup. Peu importe. Je l'arrête avec mon bras. Mon armure est assez résistante. Il me regarde effrayé. Retire la lame. Laisse les bras ballon. Je pose ma main sur son épaule. Nous nous fixons. Nous comprenons. Nous savons. Nous ne sommes pas à notre place. Je reprends ma route dans les lignes ennemies. Plus droit et déterminé que jamais. J'avance. J'ai passé la ligne des archers. Le commandant est juste derrière. Cœur de lion. Le voilà donc. Il est à cheval. Je m'approche. Sa garde tente de m'arrêter leur demande de me laisser passer. Je m'approche, désarmé. Son gigantesque cheval lui donne l'avantage de la hauteur. Nous nous fixons. Il respire la fierté mais porte un regard compréhensif. Et il sait ce que je fais là. Doucement, je lève mes bras pour former un crucifix avec mon corps. Il descend de son cheval. s'approche. Je ne bouge pas. Il sort son épée. Il s'arrête devant moi. Je reste là, les bras levés crucifié par une croix invisible. Il s'excuse pour tout. Chevalier, tu es brave, courageux. Il faut beaucoup de force pour se présenter de la sorte devant ton ennemi. Il porte la pointe de son épée sur ma gorge. Puisses-tu vivre en paix dans le monde que tu vas rejoindre. Tu n'es pas qu'un soldat. Rejoins ta place auprès des héros, les héros qui se sont battus pour eux, pour leur famille, pour leurs amis, et non pas pour une cause insignifiante. Ces héros de tous les jours dont tu fais partie, repose en paix, chevalier. Il appuie sur la lame et me tranche la gorge. Je me vide rapidement de mon sang. Je suis pressé contre lui. Rejoins ton compagnon d'armes et raconte-lui ce que tu as fait. Sois fier de toi, héros.